Oh, petit frappant la guitare de Fadi chacun prend chacun de une on va à boy. Oui. vous voulez le paiement? est-ce que vous voulez le paiement? répondez oui en commentaire vous tous avant que y ait des marres. vous entendez la guitare, c'est la guitare de Fally. Est-ce que vous voulez que je commence le paiement Mettez en commentaire oui, sinon je ne commence pas. Est-ce que je commence maintenant la coupe Ok. Mais ABS va commencer d'abord, c'est qui a donné Merci. <rire> Ma bonne, ma bonne, amour, tu pas c'est mon cousin s'appelle la baisse. On va passer maintenant à Big Joe le dictateur. Big Joe, il a mangé dans ma bouche à d'abord. Ah, mm. il, il a mangé dans ma bouche à d'abord. Il n'y a pas le temps. Il a mangé dans ma bouche D'abord. temps. <coughs> DJ le Il a mangé dans ma bouche à d'abord. Il a mangé dans ma bouche, attends d'abord. Il d'abord. Mais yeah. tout le monde est ma vie ma zone, que zone, ma zone, ma zone, ma ma ma ma zone, ma j'ai mon petit poisson, accompagné de la tchèque, un peu de bouleau d'étang, concordé par maman, magie, zizi, l'a dit ni les DJ a repinté, mérisse et s'en mon fils abéas, on est ici à Paris, je dis Paris sera colonisé, je suis le chemin, la vie, la vérité de la musique, il ma vie, je dis dès l'éternationale, je m'appelle Erla Sac, le Messina Katia, d'abord ah ah Mansi, Mansi, Mansi Big Joe le dictateur. Wana Kachabalba qui a trop ma guitare de Fanny Poupa. Oh, je ne suis pas congolais. Moi je suis ivoirien. On dit que je ne vois rien, mais je bois du lait. Influemment, oh, oh, oh. Si tu me donnes musique congolaise je vais nous aoyo Si tu me donnes zouké je vais nous aoyo Même si tu me donnes ukulu oh, je vais nous aoyo Après je suis toujours inspiré toujours inspiré et ont toujours pas de c'était le plus tard, c'était le plus tard, c'était le plus tard, c'était le plus tard, c'était le le plus tard, c'était le plus tard, c'était le plus tard, c'était c'était le plus tard, c'était le plus tard, c'était le plus c'était le plus je vais aller manger. Je mon Je mon neveu. manger, mon neveu. Je <kit> yo, yo, I'm going the money. I'm going to get the money. I'm going the money. I'm going to zede mo naerte mo nazanie ma hibira nda banelo manya ka malelo manazi danya ka malelo every il y a plus de nous, Le monde est déjà contrôlé C'est pas pays qui veut nous faire peur. Allez-y, vous entraînez, venez, Je vous manger. Allez-y, vous entraînez, venez, Je vais vous manger. Je ne vais vous manger. Je ne pas vous manger. Je a pas vous connaissez, Je suis vous manger. Je suis vous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 allez, -y. allez -y. Aïe, ah, yeah, yo hey. J'étais chez moi à la maison, la ville est du bonheur qu'on appelle le bonheur. Je vois mon téléphone sonner c'en est qui m'appelle le Yoruba Féry, c'est sa main. Alors, moi, non, mon ami, de longue et d'un je suis revenu, quels sont les retrouvailles Abidjan, c'est Abidjan, ici, c'est Paris. Les pluies à mes là, où c'est ma foi, pas calculé j'ai dit, je ne calcule pas, moi, moana non, gars, il s'en a, yo, yo. Adon, a, yo, yo, adon, a, yo, yo. Aïe, aïe, aïe, aïe, On aïe, aïe, aïe, aïe, yo aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, C'est pas le temps de faire des choses. C'est pas le temps de faire des choses. C'est pas le temps de faire C'est pas le C'est C'est Le dégamage, dégamage tastique. J'espère que vous êtes contents. Soyez tous au Mix Night Club avec Bob Denard, tous les bacheliers et bachelières. Allez vous amuser. Je suis à Paris avec mon boy, mes anciens amis que j'ai retrouvés qui sont toujours des amis à mort. Force à vous, c'est la hirogane. On ne peut jamais nous descendre aussi facilement. On est suis J'arrive à Abidjan le 11 août. 2017 grosse soirée moi-même au platine soirée chicha j'arrive ça sera sale la bling bling monnaie ciao ciao bonne nuit je vous dérange plus merci